Bonjour à tout le monde. J'ai décidé de faire quelques petits tutoriels sur Lightroom qui durent que quelques minutes à chaque fois. Donc là, ça commence par la création d'une nouvelle bibliothèque en sachant que là on est sur la bibliothèque ma bibliothèque de travail à moi et donc je vais vous montrer comment on fait une nouvelle bibliothèque donc en allant dans fichier nouveau catalogue, catalogue, bibliothèque c'est un peu la même chose, donc là je suis sur mon disque dur à gauche mon disque dur de sauvegarde de mes photos je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler les tutos Lightroom Voilà Je fais créer Et là je donne Un nom de fichier Donc Les Tutos De Lightroom Voilà donc je fais enregistrer voilà donc là il me propose de fermer mon catalogue actuel pour ouvrir le nouveau donc je fais ignorer cette fois parce que j'ai rien fait dessus donc je ne sauvegarde pas celui-ci puisque je n'ai pas travaillé dessus voilà donc là Lightroom redémarre voilà donc là nous nous trouvons sur l'interface de lightroom